Je vous en dis pas plus. Bonne écoute! Allez, dernier morceau du concert. Là, je vais me lâcher parce que c'est la fin de cette sortie d'album. On l'a préparé cette sortie, on l'a répété. Ça faisait un an qu'on préparait ce spectacle. Autant dire que là, ça va être rock'n'roll. En plus, c'est pas une chanson très très difficile. Trois accords, rock rock'n'roll, mille arrêts. Mais c'est dans l'énergie que ça se passe. En plus, ça va être cool parce que les gens, euh, ils sont à la sortie de l'album, donc certains ont participé au U, ils connaissent déjà la chanson. Donc peut-être qu'on va avoir des... Hey ah, C'est cool, c'est cool, ils le font dans la salle. Ouais, ils tapent dans leurs mains, c'est parfait, c'est génial, je m'éclate, c'est trop cool. Allez Eli <rire> La caméra de, de Grégoire qui est là pour tout capter. Fallait bien ça quand même, hein Grégoire Allez, deuxième couplet, on perd pas le fil quand même. C'est toujours le, le difficile équilibre. Il faut s'amuser, mais il faut quand même garder le contrôle. Et ça c'est vrai dans tout type de chansons, même les chansons qui sont assez tristes. Il faut aller chercher dans les émotions, mais il faut pas se laisser submerger par l'émotion. Il y a cette histoire de contrôle toujours sur scène. Allez, on arrive gentiment au deuxième refrain. Un petit problème de micro là. Je vois mon pote Ellie sur la gauche qui fait des grands moulinets euh, comme euh, Pete Thompson des Où. Je pense que je vais lui piquer l'idée. On arrive tranquillement à mon passage préféré du morceau qui est le, le solo de guitare. Je pense que là, Ellie va s'en donner un cœur joie pour ce solo de guitare. Allez, c'est parti Oh, c'est bon Oh, c'est tellement bon Mon pote d'enfance qui est là avec moi pour jouer mes chansons, mais c'est topissime Ah, Je ne vais pas oublier les gens. Faire la fête avec eux, c'est quand même le but de la chanson aussi. Ah, il va falloir qu'ils chante là. Il faut qu'ils donne tout. Bon, c'est trop cool, ils chantent avec moi. chance micro là ça bouge trop allez on fait le petit arrêt pour faire chanter les gens il faut que je garde le fil C'est vraiment hyper plaisant quoi, putain. Quand je repense au moment où j'ai écrit cette chanson. Allez, c'est la fin, il va falloir y aller. C'est parti Ah, j'ai un problème de guitare, j'ai un problème de son, qu'est-ce qui se passe Ah merde. Ah, j'ai ouais, enlevé mon oreille. Là tant pis, je vais pas me ruiner la fin du concert. J'ai plus de retour dans mes oreilles, mais c'est pas grave. Allez, je m'en fous, je vais faire la fête avec les gens, j'entends plus rien dans mes oreilles, mais c'est pas grave. Il reste que quelques mesures, je vais pas me gâcher la fin du concert pour ça. Allez puisque il a fait les moulinet des ou. Moi je vais faire le saut de Pete Townsend <trivé> Na.